Sauve des ténèbres, c'est parti. Je continue. Salut Eden, je t'attendais. Je voulais te montrer le Snatcher Est-ce que Xander t'a dit quelque chose sur le Snatcher En vrai non, mais je vais dire oui <rire> Ah je vois oui Eh bien nous avons nommé cette machine spéciale pour attraper les Pokémon Le Snatcher Gander et moi l'avons mis au point, et maintenant il est enfin terminé. J'aimerais commencer les tests immédiatement Eden, veux-tu nous aider Bah oui hein. Bien, avance s'il te plaît. Parce que si j'accepte pas, je vais pas avancer dans le jeu hein. Il faut que je te dise, le Snatcher est un outil sulfureux. Après tout, on l'utilise pour dérober les Pokémon d'un autre dresseur au combat. Mais notre but n'était pas de viser les Pokémon de n'importe quel dresseur. Eden, tu as entendu parler des Pokémon obscurs, non Ces Pokémon ont été transformés en machines de combat après que l'on a artificiellement fermé leur conscience. Ils sont à plein. Nous avons développé le Snatcher. Pour récupérer ces Pokémon obscurs, je t'expliquerai pourquoi on a besoin de cette machine. Mais maintenant, j'aimerais que tu testes le Snatcher. Après tout, tu es le meilleur dresseur du laboratoire Pokémon. Le Snatcher est ici. Mets-le tout de suite, s'il te plaît. À vos ordres. Je le trouve trop beau mon personnage Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires Je le trouve plus beau que celui euh, qui est dans Pokémon Col Colosseum Je crois que c'est ça le titre, celui d'avant Oh, il te va parfaitement, je te donne un air cool aussi des... Et ouais, c'est ce que je disais en fait <rire> Je vais aussi ajouter une nouvelle option de ton quad L'option Pokémon Obscur, elle te permettra de consulter des informations sur les Pokémon obscurs que tu as rencontrés. Wow, bah, en fait, je suis riche. Hein. J'ai vu. Merci, Xander. Parfait, Dave. il te sied à merveille. Ça veut dire, hein? il n'y a pas une faute dans le texte là. Ce sera beaucoup plus facile de te montrer comment ça marche que d'essayer de te le décrire. Allons, allons en haut dans la salle de combat. Mince, que je suis bête, j'ai failli oublier de te donner ceci. Pour utiliser le Snatcher, tu as besoin d'au moins une Pokéball. Alors je te donne ça. Thank you very much. Live. Pokéball ne sont pas utilisés dans la région de Rhodes. Nous les emportons d'ailleurs. Bien, nous sommes prêts. Dépêchons-nous d'aller voir le directeur. Moscou qu Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous donc? Ah, il y a des méchants dans le coin, les gars. As-tu me rocket. C'est horrible, Eden! Déjà on fait irruption et ils sont partis avec le directeur. Ah Fujai me sauvé. Oh. Ah, il y a un meurtre. Ah, deux meurs. Mince. Ah, C'est pas la okay. roquette Mais lâchez-moi Où croyez-vous m'emmener Oh, je vais vous emmettre dans votre nouveau labo professeur. Quoi mon nouveau labo On se dépêche, on n'a pas le temps. Si vous voulez pas être blessé, entrez dans la voiture. Mais qui êtes-vous Qu'est-ce qu'il y a le mioche Tu veux jouer au héros et essayer de nous arrêter Je n'ai aucune pitié, même pas envers les gamins. Et le directeur Nora, un signal, c'est un Pokémon obscur. Dépêche-toi Eden, lance vite une Pokéball Normalement, il faut déjà Fibus euh, avant, mais là, euh, je pense que ça marchait marcher d'autre Allez Pokéball, go Comme dirait Sacha. Voilà ce que me permet de faire le Snatcher. Attraper les Pokémon obscurs. C'est les méchants qui ont on les Pokémon. Je ne sais plus si c'est la team quoi exactement. Euh... Qu'est-ce que... Mon Pokémon obscur, tu me l'as piqué yeah, euh, Ouais. <rire> J'entends Dieu ça maintenant. Gamin, c'est quoi la machine sur ton bois? Un snatcher Mais qu'est-ce qu'il fiche ici C'est une sacrée nouvelle Allez dépêchons-nous Il faut signaler ça au quartier général. Et trop tard Je n'ai rien pu rien faire les gars. C'était une cinématographie. qui pleure. faut pleurer, petite soeur. Mouah, ils ont mené le professeur. Ne pleure pas, Lila. Je suis sûre que le professeur Cyrus va bien. C'est Nous avons signalé l'enlèvement du professeur Cyrus à la police. Ils nous feront part de leur découverte. Je n'arrive pas à croire que cela soit vrai. Le professeur Cyrus a prédit que quelqu'un a essayé de créer des Pokémon obscurs. Sa prédiction était juste. Et le Tediosa que tu as attrapé n'est probablement pas le seul Pokémon obscur. Lorsque le purificateur sera terminé, nous pourrons sauver de nombreux Pokémon obscurs en même temps que. Prof. Cyrus est essentiel pour ce projet. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Finissons-le. Nous terminerons le purificateur nous-mêmes. Lily, le directeur n'est pas là. Il sent... C'est sans espoir, il est impossible de terminer le travail. Vous êtes sur le point de finir, ce n'est pas le moment de se plaindre de notre sœur. Ce n'est pas uniquement grâce au professeur Cyrus que le projet du purificateur est aussi avancé. On y est arrivé parce que nous l'avons fait en équipe. Ce serait une erreur d'abandonner maintenant. Notre fierté de scientifique est en jeu. Nous finirons ce projet ensemble. On va être très occupé par ici. Je vais à l'étage pour voir le lancement du traitement des données. Euh, où est-ce qu'il faut Jane maintenant? Les données de base devraient être bonnes maintenant. Continue avec ça. Eden, tu arrives au bon moment. Pourrais-tu aller faire une course pour moi au à Marie J'ai commandé quelque chose au magasin de mécanique pour le purificateur. Vous idée, hein je connais le magasin de mécanique. C'est à côté de la maison d'Emily. Maman, est-ce que je peux y aller Je veux aider tout le monde. « Merci de proposer ton aide, Lila. Je sais que tu veux me rendre service, mais c'est une course importante. »« Très bien, Lila. Tu fais aussi partie du personnel du laboratoire Pokémon. Tu peux y aller, et si tu prends Eden avec toi. »« Mon chéri, ça ne t'ennuie pas d'y aller avec Lila. »« Bon, non, hein, si tu fais pas de bêtises, c'est vous. Bon. D'accord, maman. grand frère sera mon assistant. C'est moi qui donne les ordres, en frère. »« Bon, bah ben, ça commence mal. » pour le port à marée. Et Danila, soyez prudents, tous les deux. Je compte sur vous. Ouais. Bah on y va. Pousse-toi. Est pas mort, hein. est est... Oh, il s'est relevé. Ah, qu'est-ce qu'on veut encore Et Eden, Lila, où allez-vous tous les deux Je pars à Parmeray pour le travail, grand frère, et mon assistant. C'est l'Arias, mais c'est pas grave. <rire> hein Eden est ton assistant oh, Tu dois être sereine avec un si bon assistant, Lila. Bref, Eden, est-ce que tu pour regarder le Snapchat et l'utiliser. Il y a peut-être d'autres Pokémon obscurs si tu en repères un, hein ce pour les... les criminels. Je vais contacter les autorités et des relations pour que les Pokéballs soient vendus dans les commerces. Ce n'est pas tout, je voulais te donner ceci, Eden. Ce sont des documents sur les Pokémon obscurs que le professeur Cyrus et moi avons décrit écrit. s'il te plaît. Bon, on y va. Oh la plage Grand frère, regarde, regarde, c'est la mer, la mer, c'est tellement grand Genre elle dit qu'elle est déjà allée là-bas, mais en fait on dirait que c'est la première fois qu'elle voit la mer. C'est bizarre hein Écoute, le magasin de mécanique est là-bas, dépêche grand frère Bon, elle sait où c'est le magasin Bon, on y va Par ici, par ici Aïe ah oui. Ça doit faire mal. Je suis tombé Et là, tu crois aller où là Oh, je suis désolé, je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Mais hey, regarde ce que tu as fait. Euh, tu as dérangé Marie, le mec veut couler le plus, cool plus musclé du coin. Tu es me excuse pour une belle jambe. Hein ouais. Et toi le gringalet, t'es avec cette gamine là Et apparemment, tu es un dresseur. On dirait que tu vas être mille fois plus drôle que la gamine. Je vais t'écraser avec mon Pokémon obscure. Cela suffit. Pokémon ne doivent pas être utilisé ainsi. Il y a un lieu et un moment pour chaque chose. La ferme, papy. Va sermonner quelqu'un qui va t'écouter. Tu veux que je te frappe aussi Monsieur Crésus, je devrais peut-être... Hum. Et tu te prends pour qui Alors maintenant, tu veux jouer les gros bras et m'arrêter C'est de mieux en mieux. Allez, vas-y, essaie. Ah, oh, tout ça parce que ma soeur lui a foncé dedans. N'importe quoi. casse ranger le hein. haut oh. Tu t'es si fort comment pour si T'as réussi, mais ce ne, mais ne crois pas t'en tirer après avoir cherché des noises au Grand Paris. Souviens-toi de ça. Dois-je le poursuivre? Non, ça ne sera pas nécessaire. Il ne reviendra pas. Laisse-le partir. Bien, monsieur. Poursuivons notre chemin. Bon, bah ben, merci quand même, hein, monsieur. Euh, merci. Oh, oh cela n'était pas grand-chose, ma petite demoiselle. Nous n'avons fait que notre devoir, rien de plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de têtes brûlées dans les parages Mais s'en prendre à des enfants comme vous c'est trop Mais cet homme c'est la première fois que je le vois Oh il n'y a rien là Ah que dois-je faire Mon fils me dit qu'il ne veut plus être marin Il est intraitable là-dessus un mystère, c'est devenu son unique centre d'intérêt du matin au soir, c'est mystère, mystère, mystère. Ok. Bon, moi je m'en fous un peu, hein. c'est votre vie. Lila C'est toi Lila Oh, et Lila, Lila, Lila. C'est toi Lila. Que ce grand homme bizarre a embêté, tu vas bien Oui, il y a des gens très forts qui nous ont aidés. Le grand frère était là aussi. Alors tout s'est bien passé. Je suis venue ici en mission importante. Aujourd'hui, grand frère est mon assistant. Ah, oh, tu dois être Eden, le frère de Lila. Je suis contente de te rencontrer. Je suis Emily. Bonjour grand frère de Lila. Lila est une amie très proche de ma fille Emile. Le nom de ce vieux monsieur, de Monsieur Chrysus, il vient ici par bateau, de temps en temps, avec ses deux assistants. Il est un peu mystérieux, non On raconte qu'il est fabuleusement riche. Des rumeurs comme ça me font frissonner. J'espère devenir romancière. Lorsque je remarque quelque chose de mystérieux, j'essaie d'imaginer l'histoire autour. Enfin, bref, c'est... Faites attention dans cette ville, il y a beaucoup de gens brustes. Émilie, nous devons y aller. Oui, maman. Allez, au revoir, Lila. Au revoir, Émilie. Je parlais ou là ou là, je l'ai là. Où, là, où, là, où, là où. Ah, c'est encore elle. J'ai pas besoin d'y encore. C'est la petite fille de tout à l'heure. Le magasin, ça doit être ça. Ah, ça ressemble à mon studio, le salon, la petite cuisine, on va demander aux gens. Le propriétaire n'est pas là aujourd'hui, il doit encore être chez le docteur Barjok. Ah, je retourne au manoir. Je ne comprends pas ce qu'il soit mis avec cet inventeur excentrique. va bah, écoutez, avant on va visiter. Hein. Oh le beau bateau. Moi je suis allé euh, sur la Tamise en hein, Angleterre une fois. C'était la première fois que je faisais du bateau. ça doit être le pokémon ça ah, c'était ça le magasin non ouais. voilà. je pense que c'était là où j'étais tout à bah, l'heure est ce que je peux prendre des pokémon oh, euh, bienvenue bienvenue dans ma boutique pokémon j'ai l'air gêné c'était quoi après oh c'est pas grave je suis enfin devenu propriétaire de ma boutique pokémon Oh pardon, <rire> je suis désolée Bon ok, alors achetez Il ah, y a des potions mais il n'y a pas de pokémon pour Moi je vais en prendre euh, 5 Voilà, il y a rien, il a hmm, dirait une porte ici. Non, c'est pas une porte. Eh, hey, mon garçon, le cup crabby est. Ouvert co-dresseur costaud. Je pense que tu pourrais passer si tu me battais en combat. On y va Ok. Alors, je vais commencer par Gwelys, Gou je sais pas quoi mettre, je vais mettre ça. Pokémon, j'entraînerai je me, mes Pokémon hors ligne pour qu'ils soient encore plus forts. Ah, j'ai perdu. T'es vraiment extraordinaire. tu es assez fort je sens que tu as en toi un potentiel formidable de dresseur plus tu combats plus tes pokémon seront forts c'est à toi de faire les efforts de plus ce n'est pas vrai que seuls les dresseurs costauds peuvent entrer au on a tellement de temps à tuer que j'ai décidé de te faire une blague ouais super drôle lol mtr Je vais chanter oui Une oui. personne intervient. Je peux, venir. Je, peux me... je peux même me rentrer comme ça, comme si j'étais chez moi. dommage, ça aurait été mieux plus. On aurait fait des économies. Il y a deux escaliers on pense par celui-là. Ah, c'est les gens de tout à l'heure, ça. Bon, allez, laisse. rien de plus hein. bon bah j'ai rien à voir ici hein, personne veut faire des combats à part moment donc on va aller au manoir là maintenant je pense que j'ai tout visité là Là. Attendez, qui va là oh Non, c'est pas vrai qu'il va recommencer là Le petit bonhomme à lunettes On ah, comprend pas un rouleur Tu es sûrement un rouleur Darius va te remettre dans le droit chemin. Ne bouge pas Darius, c'est mon nom. Darius c'est l'assistant numéro 1 du docteur Barge Oui, bon, il dit les mêmes choses que tout à l'heure Oh là, là il ne peut pas faire la différence entre un gamin et un rouleur eh hey, vous, c'est moi, Eden On me reconnaît, je suis roux Je suis beau gosse. Bon, bah... De toute façon, je, je réclamais des combats, donc ça tombe bien... Magica, il sert à rien qu'à... faut faire un le Hop Magica, il fait trompette tout le temps Trompette, pas trompette voilà voilà c'est ça ce qu'il fait donc il est pas dangereux du tout hein. par contre après quand il est voulu en léviateur aha rigole moi là ok notre dragon et voilà ah il lui reste un petit un petit point rouge. Oh c'est bien ça qui va finir. Voilà. Au revoir magica. Repose-toi bien. Dans ta Pokéboule. Ah, perdu. et ouais. ils ont perd ses lunettes. Oh, Tarius est bête Qu'est-ce que tu regardes ah, tu es le garçon de l'autre fois Darius aurait préféré que tu t'annonces. Aujourd'hui je suis très occupée, j'ai une tâche très importante à accomplir avec grand frère, mon assistant. Très bien, mais tant que tu es là, jette un œil aux inventions du docteur Bargeux. On peut dire ce qu'on veut, mais les inventions du docteur Bargeux sont uniques au monde. Darius est plein d'admiration. Ouais bah Darius, il ferait mieux de changer de lunettes hein, parce qu'il voit mal. encore fermé. Haha, <rire> lorsque ce robot sera fini, je serai l'homme le plus puissant au monde. Hahaha, <rire> Qui es-tu Tu es là depuis longtemps je, je suis au milieu d'une recherche très importante. Je suis plutôt occupée. Alors excuse-moi, je te demande de ne pas me déranger. Ah, je sais pas, on m'a dit de tenir là, moi. Oui, peut-être. Bonjour, Eden, c'est ça Tu es revenu avec ta jeune sœur. Non, aujourd'hui nous allons à port -à pour une mission très importante. Enfin, frère, fait, mon assistant. Eden explique à Lulu ce qui s'était est... passé. Comment le directeur du laboratoire Pokémon a été enlevé C'est terrible. Leur mode opératoire ça ressemble à cet incident qu'il y a d'il y a 5 ans. Alors ça, le d'il y a 5 ans, c'est justement le jeu Pokémon Colosseum. Je c'est peut-être le groupe Ombre. Mais on ne peut pas en être sûr. Avant d'élaborer quoi que ce soit, tu as besoin de cette pièce méca. Elle est dans le magasin peu ramarré. parlez en mon petit fils Zach, il est tout courant. Ok, donc... Euh, on y retourne. Eh bien, on peut dire ce qu'on veut, mais les inventions de Dr. Berger sont uniques au monde. Oh, je ne sais pas, je préfère les lunettes loucheuses de Darius. <rire> elles, ne, elles ne sont pas disponibles. Darius ne peut rien faire sans elles. Sérieusement, vraiment pas. Ouais, je vois ça. Euh. C'était pas drôle. Chaque fois que je viens ici, je vais me taper euh, en combat avec Darius. Et en plus j'ai pas vu les inventions euh, du docteur Baruch. Parce qu'il veut pas que je rentre dans, dans les pièces. Ah mince, j'ai mis non. Bah, j'ai dû mettre oui. suis bête. Enfin, je sais pas, j'ai pas j'ai pas lu en fait. J'aurais peut-être dû... Ah, il est sérieux. Ah, c'est pour faire évoluer mon évolu. Alors, dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. Et on va se quitter là. À bientôt pour l'épisode 3. Devinez lequel je vais choisir.